Qu'est-ce que tu feras pendant tes prochaines vacances euh, Donc pour mes prochaines vacances, euh, j'irai en France euh, voir ma famille et mes amis. Je retournerai donc dans le sud-est de la France, puisque c'est là où mes parents habitent. Je pense que je ferai euh, du sport. Je vais jouer euh, au football, au rugby. J'irai courir aussi. Euh, je pense que je vais, je vais aller faire la fête avec mes amis, euh, je mangerai dans des restaurants, euh, j'irai dans des bars, euh, je vais aller aussi à Paris pour rendre visite à ma meilleure amie euh, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh, J'irai peut-être aussi euh, voir ma, ma filleule à Nice, euh, je vais lui offrir des cadeaux pour son anniversaire puisque son anniversaire euh, c'est l'été et ensuite euh, je retournerai aux états unis euh, à Austin pour, euh, pour travailler.